Vous voudriez développer les compétences de vos collaborateurs salariés Ils ont besoin d'une actualisation de leurs compétences ou d'une remise à niveau en gestion de la paix L'IUT de l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier vous propose son bloc de compétences « Gestion de la paix et des rémunérations ». Cette formation courte est adaptée au rythme du salarié. Elle est proposée sur des horaires en fin de journée, en présentiel ou à distance.